Moi, je m'appelle Arbel Timine, je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. En ce mois nous allons développer euh, le sujet sur le respect de soi et aussi sur le respect de l'autre. C'est-à-dire que je vais faire une série de vidéos sur qu'est-ce que se respecter, qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre et comment recevoir du respect. Quelles sont les subtilités, en tout cas je vais aussi parler euh, sur une autre vidéo que le respect est quelque chose de subjectif et c'est aussi quelque chose qui est impliquant alors qu'est-ce que le respect de soi on, le respect de soi c'est une considération qu'on porte à sa propre personne c'est la valeur qu'on donne à ce qui est vivant en soi on se respecte quand on s'écoute quand on écoute ce qui est vivant en nous. C'est-à-dire, là, ici et maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi Quel est mon besoin Quelle est mon envie Quels sont mes désirs Et aussi, quelles sont mes limites Mais le ressentir, l'écoute est une chose. Ce qui est important surtout, et c'est là où c'est difficile pour nous, c'est de l'exprimer à l'autre. Exprimer à l'autre pour que l'autre ait connaissance, pour donner les moyens à l'autre de vous respecter. Mais le dire en soi peut aussi être très impliquant parce que vous allez être face à, à une, un éventuel rejet, à une éventuelle euh, euh, non-compréhension de l'autre. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a tant de difficultés à poser ce respect de soi vis-à-vis -vis de l'autre. Justement parce que c'est impliquant. Justement parce que nous avons peur, à travers cette expression-là, de ne pas nous... d'être rejeté, euh, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être incompris de l'autre. Se respecter, c'est donc un sentiment d'égard et de considération vis-à-vis -vis de soi-même. Se respecter soi-même, c'est donc s'aimer, tout simplement. C'est donc un sentiment qui est indispensable c'est quelque chose que nous désirions tous mais personne ne peut vous respecter à votre place donc pour que ce respect puisse s'installer elle commence déjà par vous même je pense que vous avez déjà entendu parler de ça partout moi ce que j'aimerais en tout cas durant tout ce mois ci et durant toutes les vidéos c'est vous amener vraiment les particularités les de, comment ce respect de soi peut se faire, mais aussi quelles sont les difficultés que nous avons tous. Nous savons tous en fait que le respect de soi passe par soi-même. Pourquoi c'est si difficile de l'installer en fait Et pourquoi est-ce que c'est difficile, si difficile d'obtenir le respect de l'autre parfois dans certaines situations Donc restons connectés afin que nous puissions euh, développer, partager euh, tout ça ensemble. Chaque semaine vous allez recevoir une vidéo sur ce sujet et euh, je serais ravie en tout cas de vous partager ben, le fruit de, de mon expérience, le fruit de ce que je vois aussi et de ce que je constate au sein de mon cabinet à travers les patients qui viennent me voir. J'espère je, en tout cas que cette semaine va être riche, que vous allez vous enrichir de toutes ces vidéos. Je vous dis à très bientôt avec joie. Au revoir.